Nous allons aborder la question de l'accompagnement des élèves avec des troubles du langage écrit, ce qu'on appelle donc les dyslexies. Euh, nous allons commencer par la partie introductive et notamment par définir en quoi consiste l'acte de lire. Alors, pour apprendre à lire, l'élève va passer par différentes phases. Lire, c'est identifier des lettres, les apparier, les associer euh, pour déchiffrer, décoder et finalement faire sens, hein, donner du sens, comprendre ce qu'on vient de lire. Généralement, et ça va correspondre à l'école maternelle, l'élève va être dans ce qu'on appelle la phase logographique. C'est-à-dire qu'il va voir les mots euh, un petit peu comme des logos. Il va reconnaître, identifier un certain nombre de mots qui vont être relativement limités et il va les reconnaître à partir d'indices visuels. C'est pour ça, par exemple, en maternelle, généralement, les enseignants demandent aux enfants de reconnaître leurs prénoms sur des étiquettes et il est fréquent de voir certains enfants faire des confusions parce que euh, leur prénom aura une forte ressemblance avec un autre prénom. Euh, je pense par exemple à un élève qui s'appellerait euh, Maël avec des trémas sur le E, et un élève qui s'appellerait Noël. Euh, L'enfant peut uniquement identifier les trémas et le L, donc ça va être visuel, mais ça ne sera pas vraiment du, de la lecture. Hein. C'est un, un repérage visuel du mot. Euh, du coup l'enfant va être vraiment sur la, la forme que dessine le mot et souvent euh, vers cet âge-là, quand on demande aux enfants, ils ont très envie d'écrire, de faire, en tout cas d'essayer d'écrire alors qu'ils ne maîtrisent pas du tout l'écriture. Et si on demande à un enfant qui est dans cette phase par exemple d'écrire le mot train, il aura tendance à vous faire euh, euh, un dessin de mot qui va être très très long parce qu'un train c'est très long. A l'inverse, si on lui demande d'écrire le mot fourmi, il va vous faire un tout petit dessin de mots parce que pour lui, le mot fourmi euh, va être associé à un petit mot. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur la lecture, mais sur des, des indices visuels correspondant au mot. Vers la fin de la maternelle et surtout l'entrée euh, au CP, euh, l'élève va entrer dans ce qu'on appelle la phase alphabétique. C'est-à-dire qu'il va faire correspondre euh, des lettres ou des groupes de lettres avec les sons. Hein. C'est ce qu'on appelle la découverte du code, le B, -B hein. L'enfant va associer une lettre, un groupement de lettres à un son. Il va, il va mettre en son les lettres. Alors c'est pour ça que pendant cette phase aussi, ce qui va être très important pour l'adulte qui accompagne l'enfant, c'est de ne pas nommer les lettres par leur nom, c'est-à-dire comme dans le principe alphabétique, A B C D, mais par leur son. C'est pour ça que par exemple, on ne dira pas à l'élève B, mais on dira B, c'est le son. En étant vigilant aussi de ne pas trop traîner sur le son, parce que sinon ça devient B, avec un E, hein, alors que là c'est le B. C'est donc important de ne pas entraîner de confusion entre le nom de la lettre et le son qu'elle produit. Petit à petit, l'élève va progresser dans cette phase alphabétique hein, et il va acquérir petit à petit un certain nombre de mots qu'il va stocker et il va les stocker justement sous une forme stable, c'est à dire qu'il va découvrir la phase orthographique. Hein. Il se trouve que dans la langue française, un certain nombre de phonèmes peuvent s'écrire avec différentes graphies. Je prends le son O. Quand on entend O, par exemple, on peut l'écrire avec la lettre O, mais on peut l'écrire AU, EAU, AUX, etc. Donc, du coup, ça va être dans cette période que l'élève va faire le lien entre, va stocker en tout cas un certain nombre de mots qui vont lui permettre, du coup, de prendre en compte l'orthographe des mots et non pas uniquement un son égale un graphème. Donc graphème, c'est ce qui s'écrit. Hein. Et je le redis, la langue française est relativement opaque. Euh, il est clair que certaines langues vont être beaucoup plus faciles où chaque son va s'écrire d'une seule manière et il me semble, si je ne me trompe pas, que le finlandais est relativement plus facile, par exemple, que, le, que la langue française. Les élèves dyslexiques vont, par exemple, être en grande difficulté dans l'apprentissage de l'anglais qui est une langue encore plus opaque que la langue française. Alors, je vous le disais, lire, c'est extraire du sens à partir de ce que l'on voit écrit et du coup, ça va nécessiter, dans un premier temps, de déchiffrer, assembler hein, le B à bas, et puis, progressivement, je vous le disais, l'élève va stocker des mots. Un petit peu comme s'il mettait dans une sorte de boîte aux lettres un certain nombre de mots hein, pour lesquels il a l'adresse et il sait les retrouver. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va voir le mot, il va le rechercher dans cette boîte aux lettres. Progressivement, hein, à force de déchiffrer et assembler... Euh, il va y avoir une automatisation de la lecture. D'ailleurs, on le voit bien, hein, il y a une fluidité de lecture qui apparaît et euh, cette fluidité de lecture, elle montre qu'un certain nombre de mots sont stockés euh, au niveau du cerveau. Alors, pour lire, euh, nous utilisons ce qu'on appelle deux voies de lecture. La première voie, qu'on appelle la voie d'assemblage ou la voie indirecte, euh, c'est celle qu'utilise beaucoup, par ailleurs, le lecteur débutant. Alors, je vais vous la décomposer à partir d'un indice, on va apprendre le mot tomate. Euh, si je suis lecteur débutant, si c'est la première fois que je vois ce mot, euh, je vais le regarder, je vais le découper par rapport à ses graphèmes, hein. je vais faire une sorte de segmentation, euh, souvent le petit d'ailleurs il va dire te, o, to, hein? on va segmenter et puis donc on les coupe en, en graphèmes. Graphèmes c'est ce qui est écrit. Et puis ces graphèmes, on va les mettre en son et là ça va devenir ce qu'on appelle des phonèmes, hein? donc on va non plus voir mais entendre des sons. Hein? Te, o va devenir to, etc. Ensuite ces différents sons, on va tous les assembler pour construire enfin le mot tomate et du coup donner du sens. Hein. te -o -ma -a", Je sais pas ce que c'est mais tomate ça fait sens. Donc vous voyez que cette phase elle est relativement longue, elle passe par différentes étapes au niveau du cerveau hein, qui nous permet du coup d'accéder au sens qui est tomate. Je vous disais que ce mot, ces mots petit à petit vont être stockés hein, dans une sorte de boîte aux lettres et on connaît l'adresse de cette de cette boîte aux lettres ce qui veut dire que on va passer par la suite par la voie d'adressage ou la voie directe et donc chaque fois qu'on verra le mot tomate, on ne va plus repasser par la phase précédente, on va simplement aller chercher à l'adresse indiquée et se dire ah oui c'est to une tomate. Donc vous voyez que là c'est beaucoup plus court, hein. on voit le mot il fait immédiatement sens parce qu'on est allé le chercher dans cette boîte aux lettres. Alors, vous allez me dire, nous, en tant que lecteur confirmé, par exemple, est-ce qu'on utilise les deux voix ou une seule Alors, clairement, on va privilégier la voix d'adressage puisque nos mots stockés vont être relativement importants mais quand même, il nous arrive encore d'utiliser la voix d'assemblage ou la voix indirecte, par exemple chaque fois qu'on va rencontrer un mot nouveau on, auquel on n'a jamais été confronté auparavant. Si je vous mets le mot dexicycline, hein, euh, j'imagine que ce mot n'est pas stocké dans votre boîte aux lettres. Alors on va imaginer que c'est un nom de médicament, sauf si vous avez déjà utilisé ce médicament, mais si c'est la première fois que vous le voyez, eh bien vous allez être obligé de repasser par l'étape où vous allez décomposer Faire, mettre en son les graphèmes, assembler, pour pouvoir donner du sens. De la même manière, imaginons que vous êtes un lecteur débutant et que vous utilisez, vous voyez pour la première fois le mot femme. Euh, si vous êtes dans la voie d'assemblage, puisque vous ne connaissez pas ce mot, est-ce que vous allez le prononcer femme non, vous allez peut-être dire FEMME, hein. et du coup FEMME, ça ne va pas faire forcément sens. Donc on voit bien que la voix d'adressage, la voix directe, elle va être importante aussi pour tous les mots qu'on va appeler les mots irréguliers, qui ne se prononcent pas exactement comme ce qu'on va voir à l'écrit. Et dans la langue française, là aussi, de nombreux mots vont être ce qu'on appelle des mots irréguliers. Je pense aussi notamment, par exemple, aux lettres muettes à la fin des mots. Si je prends le mot « doigt », un enfant qui ne l'a pas stocké et qui ne sait pas que ça se prononce « doigt ben », il va vous prononcer le « gt » à la fin, et il va vous dire un « doigt » parce qu'il va lire l'ensemble des lettres. Donc on voit bien que ces deux voix, elles vont avoir quand même leur importance dans la lecture. Du coup, progressivement, l'élève hein, va automatiser, stocker un maximum de mots, avoir beaucoup plus de fluidité dans sa lecture puisqu'il va de moins en moins passer par cette voie d'assemblage. Euh, pour autant, euh, il faut être vigilant aussi, et la lecture, hein, elle, elle s'apprend, notamment jusqu'à la fin, on va dire jusqu'à la fin du CE1, CE2, hein, euh, il y a tout le cycle 2 qui permet cet apprentissage-là, ce qui veut dire que généralement, les élèves qui présentent une dyslexie vont être diagnostiqués plus tôt, vers 8 ans, 8 ans et demi. On considère, je vous disais qu'un trouble, il fallait considérer à peu près 2 ans de retard. Pour ça, il faut être confronté à la lecture. On est confronté à la lecture au CP, à hein, une grande section CP. Il faut s'entraîner, il faut être confronté relativement souvent. Et là, on pourra parler de trouble vers 8 ans, 8 ans et demi, si l'élève n'acquiert pas cette automatisation de la lecture. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des signes d'alerte précoces, qu'on va pas mettre en place des prises en charge orthophoniques parce que certains enfants vont être en difficulté de lecture aussi. Mais le trouble, la dyslexie, on peut le diagnostiquer quand fin de CE1, début CE2. Alors quand un élève est diagnostiqué dyslexique, généralement le diagnostic est posé par l'orthophoniste hein, suite à des tests. Euh, il va y avoir plusieurs possibilités. C'est pour ça qu'on parle de les dyslexies, hein, puisqu'il existe une dyslexie qu'on va appeler phonologique. Et la dyslexie phonologique, c'est la voie d'assemblage qui va dysfonctionner. Il faut savoir qu'elle correspond à peu près à 70% des cas de dyslexie, hein, donc c'est la plus fréquente. C'est l'idée que, en fait, euh, l'élève va être en difficulté pour convertir les graphèmes, donc ce qu'il voit, en phonème, ce qu'il entend, ce qu'il prononce, les sons. Donc il va avoir des difficultés à lire les mots nouveaux puisque euh, ce décodage va être complexe mais une fois qu'il les a lus correctement, les mots connus vont petit à petit être stockés en mémoire ce qui veut dire que cet élève va pouvoir bien évidemment progresser en lecture même s'il si sera quand même confronté parfois à des difficultés qui peuvent être importantes. Par contre, un élève qui va présenter une dyslexie lexicale va avoir la voie d'adressage qui va dysfonctionner. Ça veut dire qu'il va avoir du mal à automatiser la lecture à partir de la forme visuelle des mots. Hein, il ne va pas reconnaître ces euh, mots, il ne sait pas quelle est l'adresse pour aller le, le retrouver. Donc il est obligé de passer par la voie d'assemblage systématiquement, de tout décomposer. Du coup, chaque fois qu'il y aura des mots irréguliers, hein, vous vous souvenez femme, et eh bien il va être en difficulté pour le lire. Puis on va avoir des élèves qui vont présenter une dyslexie mixte, c'est-à-dire qu'ils vont avoir à la fois la voie d'adressage et la voie d'assemblage qui vont être impactées. Un élève qui présente une dyslexie, hein, donc un trouble du langage écrit, va rencontrer des difficultés dans deux domaines, à la fois pour lire l'écrit, mais à la fois aussi pour le produire, pour la production d'écrit, pour tout ce qui va être rédaction d'un texte. Alors je ne suis, suis pas en train de parler du geste graphique, de la, du dessin de la lettre, mais bien pour écrire un texte, produire un texte, donc on parle de production d'écrit, et donc maintenant nous allons voir ces deux composantes, dans quelle mesure l'élève va être impacté à la fois dans la lecture et dans la production d'écrit. Donc forcément, un élève qui présente une dyslexie va avoir une dysorthographie associée à cette dyslexie, puisque ça va concerner aussi la production d'écrit.